Dans cette vidéo, nous allons analyser une méthode qui permet de mettre à profit les cours distribués par le récit à l'intérieur de votre organisation. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des cours complets, parfois très volumineux, et euh, il est intéressant de considérer l'ajout de ce cours à un cours existant, non pas en fusionnant celui-ci, mais en l'offrant en complémentarité au cours que possède l'enseignant. C'est-à-dire ici, prenons un exemple d'un cours sciences et technologies et euh, analysons la situation où l'enseignant possède, disons, le prof AB possède déjà son cours, lui, avec ses ressources euh, de sciences et technologies. Donc, plutôt que de fusionner euh, ce nouveau cours au cours de l'enseignant, qui peut euh, engendrer certains problèmes, dont le, le, la banque des questions. On va regarder comment il est possible d'extensionner, dans le fond, par extension, de proposer à, à l'enseignant euh, le cours du récit à partir de son cours. Donc, euh, pour faire ces, euh, ces liaisons, on doit posséder au préalable deux choses. Premièrement, l'administrateur Moodle doit, dans plugin, autoriser la méta inscription parce que si les questions de cours donc les cours du récit deviennent dans ce contexte des cours donc euh, dans inscription inscription ici faut gérer les plugins d'inscription et il faut s'assurer que l'œil ici soit ouvert vis-à-vis liens cours ça permet ça à ces cours méta donc d'accepter des utilisateurs provenant d'autres cours ensuite une fois euh, le lien Meta activé sur la plateforme, on doit installer un plugin additionnel qui se nomme MetaCourse Group Synchronisation. Donc, on voit ici que les groupes seront également synchronisés. Donc, c'est euh, ce qui va rendre intéressant, là, la, intéressante la solution. Donc, une fois que ces deux choses techniques sont faites, on a ici à donc, euh, créer un lien entre le MetaCourse et le cours enfant. Dans un premier temps, le métacours doit être configuré de manière à accueillir euh, les cours enfants ou, si vous aimez mieux, les cours des enseignants. Donc, la configuration préalable d'un métacours doit être la suivante. Vous devez vous assurer qu'il n'y a aucun utilisateur inscrit à votre cours. Et ensuite, dans les paramètres du cours, vous devez également vous assurer que les groupes séparés là, et euh, le mode groupe donc euh, sont euh, réglés de, de la même manière que ici à l'écran. Donc une fois que vous vous en êtes assuré, vous devez activer, donc ce n'est qu'une seule opération ici, au niveau des utilisateurs, vous devez activer la méthode d'inscription qui est offerte maintenant ici dans votre menu puisque tout à l'heure on a vu l'administrateur du site l'a rendu disponible. Le lien métacours ici, vous devez lier le cours, vous ne devez pas ajouter de groupe, très important. Donc ici, c'était le cours du prof AB, donc prof AB, c'est le cours du prof AB, je clique, j'ajoute ma méthode, j'aperçois ici trois utilisateurs qui ont été créés dans le métacours en question qui est le cours du récit là ici. Si on va voir un peu plus loin on et regarde, on regarde au niveau des groupes maintenant, on aperçoit trois, euh, deux groupes constitués de deux utilisateurs. Alors, qu'en est-il euh, des utilisateurs? Allons voir du côté utilisateur, qu'est-ce qui s'est produit. Ici, j'ai un autre écran qui me montre l'utilisateur prof AB, donc le fameux utilisateur du groupe en question. J'actualise euh, l'écran. Et je constate que l'enseignant du groupe AB, le prof, a hérité du métacours. Donc, lui ainsi que tous ses élèves sont maintenant synchronisés au métacours. Donc, vous n'avez pas à gérer aucune inscription à partir du moment où le cours est déclaré à l'aide d'un lien métacours. Tous les utilisateurs héritent donc d'un accès à ce cours. Voilà.